Salut la fraîche aujourd'hui nous allons parler du track. Le flat track roller derby se pratique sur une piste plane. Les limites de la piste doivent être délimitées par un marquage de couleur contrastant fortement avec la couleur du revêtement de la piste. Ce rectangle représente la zone de départ. C'est dans cette zone que les bloqueurs se placent au début du jam. Il constituent ainsi le pack. Les petits marquages sont espacés de 3 mètres. Ils seront utiles pour vérifier si les bloqueurs ne sont pas en situation de no-pack. Les pivots se placent derrière la première ligne, les jameuses derrière la seconde. Il doit y avoir 9,15 mètres entre ces deux lignes, soit 30 pieds. Les arbitres sont généralement au centre de la piste. La prison est située en dehors des limites de la piste. Dans cette zone, il doit y avoir des sièges ou des bancs capables d'accueillir trois patineurs par équipe, soit un total de six places assises. L'affichage du score et des temps de jeu doit être visible par les équipes, l'arbitre et le public. Maintenant que le track n'a plus de secret pour vous, chaussez vos patins, foncez sur le track et on se retrouve pour une prochaine vidéo.